Story, le projet du groupe L'Occitane est né d'un double constat. Donc le premier était qu'il était compliqué pour nos petites équipes de formation de former toutes les personnes en boutique. Et le second était que même les personnes qui étaient très bien formées avaient du mal face aux clients à convertir leurs connaissances en compétences. Donc nos enjeux étaient à la fois business, puisque nous souhaitions donner une très belle expérience à tous nos clients et également donner l'opportunité à tous nos collaborateurs en boutique de pouvoir se former et se développer au sein du groupe grâce à, une, à un dispositif de digital learning. Donc on a eu plusieurs impacts, donc déjà au niveau de la vie de nos conseillères de vente, on leur a permis de pouvoir se former, se développer où elles voulaient, quand elles voulaient, avec un dispositif notamment accessible sur mobile, on a renforcé leur confiance face aux clients, on a, je pense, également amélioré l'expérience client auprès de, de nos consommateurs finaux puisqu'on a axé le dispositif de la formation à la fois sur des connaissances produits, des compétences de selling techniques, mais aussi sur de l'expertise et enfin il y a eu également un impact sur les équipes learning puisqu'on a transformé nos équipes learning en locales, soit en les faisant monter en compétences sur de nouvelles modalités comme le digital learning, l'ingénierie pédagogique digitale, le mobile learning, l'animation de communauté. mais aussi on a fait naître certaines vocations puisque certaines personnes ont décidé de se consacrer qu'à cela dans certains pays. Parmi les facteurs clés de succès, ce que je peux citer aujourd'hui, c'est tout d'abord le sponsorship de la part de la direction qui a investi dans un projet de formation comme celui-ci. C'est aussi la responsabilisation des store managers dans le développement de leurs équipes pour qu'ils voient également l'impact que ça pouvait avoir sur les ventes. Ensuite, il y a eu également toute la partie pédagogique qu'on a travaillé en fonction de la vie en boutique pour faire des contenus courts, qui soient plaisants, qui soient beaux graphiquement, qui donnent envie et qui motivent à se connecter. Et enfin, de créer ce sentiment de communauté auprès de toutes les conseillères de vente, en mettant en place des petites compétitions également qui, qui ont permis de créer cette émulation.